Bonjour, dans le défi 4B, nous allons faire jouer à sphéro de la musique. Dans la partie droite de mon écran, j'ai placé une partition qui est la partition d'eau clair de la lune et nous allons nous concentrer sur la première partie de cette partition. Dans la partie gauche, j'ai l'interface pour programmer Timio qui est Blockly for Timio. Nous allons donc aller dans son. Dans son, au début, j'ai des notes. Mais à ces notes, je ne peux pas associer de temps. Si on va voir un peu plus bas, on va retrouver trois types de notes, donc des croches, des noires et des blanches. Puis pour chacune de ces, de ces temps de notes-là, nous allons pouvoir choisir une note. Donc si on regarde au début le haut clair de la lune, au début j'ai des noires, donc je vais aller me chercher une noire. Puis pour cette noire-là, au début j'ai besoin d'un do qui est un do 4. Donc, j'ai un DO4, un DO4, un DO4. Donc, je vous rappelle, vous pouvez dupliquer ce bloc pour sauver du temps. Ensuite, la noire suivante, c'est un Ré. Je peux dupliquer encore le bloc, mais venir changer la note. Donc, avoir mon Ré. Ensuite, le Mi et le Ré suivant, le temps n'est pas le même. Donc, je vais aller chercher une blanche. Donc, j'ai un Mi, un Mi 4. Ensuite, je vais avoir encore une blanche, mais pas la même note. Donc, un Ré. Ensuite, je retourne à des noirs. Donc, je vais avoir quatre noirs. Un Do, je peux retourner le chercher un peu plus haut. Un Mi, une note que je n'avais pas utilisée encore. Ensuite, un ré. Je peux simplement le dupliquer. Encore un ré. Et finalement, un do. Mais le dernier do est une blanche. Donc, je vais aller dupliquer une note que j'avais déjà. Et je vais aller placer mon do. Une fois que c'est fait. Vous n'avez qu'à transférer le programme à Timio et Timio va vous jouer au clair de la lune.